Bonjour mes chers élèves de CO2, troisième année primaire. Je vous présente méthode de français l'arbre au mot. Alors cette fois, on va discuter au propos de orthographe. D'accord. On va voir un cours d'orthographe vraiment très intéressant pour la plupart des élèves de CO2, troisième année primaire. Tout d'abord, on va faire quelques exercices d'entraînement pour comprendre la leçon d'aujourd'hui. Alors, on retrouve dans cette grille ces mots dans lesquels on entend le son gay. Ce n'est pas le son g, non. Le son gay. Hum, alors, on peut dire guidon. On peut dire goutte. On peut dire tigre. Hum, gris e euh, euh ogre go c'est <coughs> ça, alors guidant euh le euh, tigre euh, ogre euh, gris gant, voilà. Euh, je crois que ça c'est 1 1 3, 1, 4, 5, 6, voilà, voilà, guidon, guidon, guidon, guidon, euh, gant, gris, ogre, tigre, etc. Alors, en associant, en associant une syllabe de chaque colonne, compos six mots dans lesquels on entend le sang J, ah, le sang J, c'est ça, d'accord, alors on dit, euh, oh, cherchez avec moi s'il vous plaît, un plage, oui, plage, une plage J, G... J, G... J, G... Gigant. Gigant Gigi Gilon Gijon Non, non, non, non. Gilet, gilet, gilet. Alors alors. Gile. Oui, gile. Gile. Alors, oui. alors bou bou bou bou bou cage cage boule plongette je jette je cage cageette alors on dit normalement des plages gilets, Et plongeons, un euh, bougie, un euh, genou et cage. Voilà. Recopier, on, on complète les mots par gay ou gay pour entendre le son gay. Euh, oui, alors on dit une gomme. Normalement, une gomme, comment s'écrit une gomme Avec G. Normalement, avec G. D'accord, avec G. Ouais. Alors on dit une Un gardien G. Euh. Alors, avec G. Mm. Un. Un. avec G. Figure la lettre Avec la lettre G figure une guêpe avec ju une il navigue avec ju navigue c'est le verbe naviguer la grammaire une guitare ah, oui. ah. Euh, il est fatigué Normalement avec c'est voilà, écrit avec deux lettres. Euh, une glace. Il guide. La grippe. Ah, la grippe, la grippe. Alors tout le monde s'offre la grippe maintenant. Hein. Complète les mots On dit une bague. Une bague. Ah, la fatigue. Une montagne. J'ai Une montagne. Les mignons. Un anneau. Il, il se déguise. <coughs> un signal. Il conjugue. Il soigne. Alors, je vous aide maintenant pour bien comprendre la leçon. Hein. Un guitariste. Voilà, c'est ça. Euh, il reste l'exercice 3. Recopie seulement les mots dans lesquels la lettre G se prononce J. Alors, on, on lit d'abord la liste. Une page, une vague. Un guidon, une page, une vague, un guidon, une girafe, un plongeon, le goûter, l'orangeade, une gare, le gymnase, un liguime, une engine l'argent. Je répète, une page, une vague, un guidon, une girafe, un plongeon, le goûter, l'orangeade, une gare, le gymnase, un légume, une angine, l'argent. Alors, normalement, les mots qui se prononcent, euh, seulement les mots dans lesquels la lettre G se prononce Alors, il y a une page, il y a une girafe, il y a un plongeon, il y a l'orangeade, voilà, l'orangeade. Il y a ce qu'on appelle le gymnase. Euh, une angine. Oh, il y en a beaucoup. Hein. Il y a l'argent. Très bien. Alors, une page. Une girafe. Un plongeon. L'orangeade. Le gymnase. Une angine. L'argent. Alors, tout ce qui est, tous les mots ici encadrés. Euh... J'entends euh, le son J. C'est-à-dire, euh, je recopie ces mots euh, dans lesquels la lettre, la lettre G se prononce J. Il y a la lettre G se prononce K et il y la lettre G se prononce J. Une page, une girafe, un plongeon, l'orangeade, euh, le gymnase, une angine, l'argent. La, la. Voilà. Alors, je vous présente maintenant l'orthographe pour la classe de CO2. Je manipule la lettre G. Alors, qu'est-ce que je vois Alors, la lettre G, dans le texte, et dessous trouve les mots contenant la lettre G, puis les dans le tableau après l'avoir recopié. Il y a... Euh, la lettre G participe dans le son G, euh, aussi le son J, le son Nier, et la lettre G ne se prononce pas. Euh, comme dans règlement, vous cherchez, il y a des mots ici, comme règlement, comme euh, je cherche encore, gronder, voilà. Comme dans page, page, j'ai, j'ai comme l'exemple, voilà la page, euh, on va chercher d'autres, agitation, oui. Comme dans ligne, ligne, tu vois, ligne, avec GM. Ligne, oui, ligne, ligne. On cherchait un exemple. Oui. Le guignol, voilà. Le guignol, gnoll. Tu vois, gnoll, gnoll. Et la lettre G ne se prononce pas sur à la fin. Comme 20, 20, G ne se prononce pas. 20. Mm -hmm. Mm -hmm. Et puis il y a l'autre. Mm -hmm. Les rangs. Alors, Devant quelle voyelle euh, ou consonne la lettre G transcrit-elle le son G Alors, normalement, G se prononce G devant trois voyelles A, O, O, o U, comme ga, tu vois Et il y a aussi deux lettres, comme l'exemple de L, glace, R, gris. Mm -hmm. En continuant. Devant quelle voyelle la lettre G transcrit-elle le son J Alors, devant E, I, Y aussi. Alors comme l'exemple de page, comme l'exemple de Gérard J, et comme l'exemple de gymnase la, gymnase gymnase G ah, devant quel son la lettre G transcrit-elle un autre son Ah oui euh, devant quelle euh, quel concert, la lettre G transcrit-elle un autre son oui avec euh, la lettre N comme l'exemple de ligne, comme l'exemple de montagne, comme l'exemple de guignol. Voilà. Ouais, C'est vraiment facile. Alors, devant quelle voyelle ou consonne la lettre G transcrit-elle le sang G, devant A ou U, devant quelle voyelle la lettre G transcrit-elle le sang J, et consonne aussi, devant R ou L, devant quelle voyelle la lettre G transcrit-elle le sang J, comme l'exemple de E, I, Y, devant quel console la lettre G transcrit-elle un autre son C'est N. C'est voilà. comme ça, comme l'exemple de l'ignée. Alors, ça c'est fait pour aujourd'hui. Vous pouvez voir la règle, ce que je dois savoir, page 53. Et vous maîtrisez aussi les exercices. On a déjà corrigé des exercices. Ça c'est pour aujourd'hui. Merci. À la prochaine. Thank you.